Le chapitre 4 de Fortnite est officiellement confirmé Si tu ne le saurais peut-être pas, Fortnite a organisé les FNCS Invitational cette année C'est une compétition dans la même vigueur que la coupe du monde Où plein de joueurs pro s'affrontent pour un gros prix Mais bref, je t'en pas les détails Vers la fin des FNCS, Fortnite a dévoilé un énorme teaser Et ce teaser confirme bel et bien que la prochaine saison ne serait pas la saison 5 du chapitre 3 Mais le chapitre 4 <rires> Grâce à cette annonce, chapitre 3 aurait été le chapitre le plus court de toute l'histoire de Fortnite. L'événement va se nommer Fracture et il aura lieu le 3 décembre à 22h en Europe et en Amérique du Nord-Est à 16h. Alors n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche pour ne pas louper le live que je vais faire cet événement.